Le jeu de rôle, c'est quoi Le JDR est un jeu basé sur l'imagination qui se joue autour d'une table entre amis. Chaque joueur possède un personnage décrit sur une feuille dont il va interpréter le rôle. Cette interprétation se passe principalement par la description d'action ou la simulation de discussion où le joueur va parler à la place de son personnage et on appelle ça le rôle play. Un des joueurs assume le rôle de meneur. Il suit un scénario et interprète tous les autres personnages de la partie, dits non-joueurs. Il va faire traverser à ces personnages joueurs des aventures, dans lesquelles chaque joueur va pouvoir intervenir et réagir en interprétant au mieux son rôle. Le jeu de rôle se situe à mi chemin entre le théâtre d'improvisation, les livres dont vous êtes le héros et les jeux vidéo dits RPG. Les jeux sont nombreux, différents et se passent dans tout plein d'univers réalistes ou fictifs. Chaque jeu possède des règles, souvent utilisant des dés, afin de résoudre les actions qui ne sont pas absolument évidentes, telles que se battre, réparer un moteur, ou négocier un salaire en situation de stress après une nuit blanche, un couteau sous la gorge. Le jeu de rôle se joue en session de plusieurs heures et réunit en général 3 à 6 personnes. Le JDR est une passion basée sur l'imagination permettant de relativiser beaucoup de choses et vous allez voir, à plusieurs, on raconte de très belles histoires. Il n'y a pas vraiment d'âge pour jouer au jeu de rôle, même si les enfants de 10 ans ou moins peuvent être un petit peu difficiles à initier. Il existe toutefois des jeux qui ont été écrits et édités spécifiquement pour leur tranche d'âge. Mes vidéos Les Chroniques du Dragon parlent du jeu de rôle sous tous ses aspects. N'hésitez pas à approfondir le sujet en allant voir mes autres vidéos. D'ici là, que les Dieux Dédé soient avec vous, ciao les futurs rôlistes